my aujourd'hui, je share the and en famille avec un autre frère qui s'appelle my bienvenue tout le monde With my family, family. I C'est la génération du reggae français On va continuer avec Agnini les amis C'est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai une version inédite Le frère s'appelle Volodia Est-ce qu'on le met le premier inédit de la journée ou quoi yeah Bonjour. Au micro c'est Volo pour le Terminal 100 encore une fois c'est l'État Antoine C'est le Terminal Honda Les amateurs de Raga, Ibot, les reggae hip hop, reggae sans ska ont kiffé ou quoi T'as de la chance, avait un peu plus de bruit qu'au début. Tu peux rester encore un petit peu. Ah c'est cool. Merci Selecta. Les amis, je propose un dernier style, un dernier décollage. Mais c'est pas si c'est un vrai décollage. Les amis, je sais qu'on est le début d'après-midi, mais il y a des frères qui sont déjà chauds. Est-ce qu'on fait le premier décollage ou quoi chance, yeah, yeah, yeah. décollage. Let's go. Ah ouais. Alors là, je vais avoir besoin de vous. Hein. Là, c'est ton ordre de Vous êtes prêts ou quoi, le Sanska? C'est le Antoine est très joueur aujourd'hui. Il dit la Terminal song Style Ok, vous êtes prêts ou quoi? Ah, Terminal Terminale so yeah. Terminal Ok. En tout cas, je remercie à vous d'être là, d'être présents dès le début de l'ouverture du festival. Ça va être encore une édition de fou. Un enfin, grand merci à toute l'organisation du sunska aussi. Fred, Chabi, la famille tout le monde. Ok, vous êtes prêts ou quoi Younger but stronger Jump in. Ladies and gentlemen, Bozo saxophone. Vous entendez le saxophone Ils viennent pour la première fois. Alors j'aimerais qu'on les accueille comme il se doit. Encore. Encore. Ils sont juste là. Encore plus fort. Ils s'appellent... La petite fumée, la petite fumée. Tu te